Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis préparatrice en pharmacie et praticienne en massage à Bianga. Je voulais vous raconter ma petite expérience euh, concernant justement euh, la pratique du yoga à distance euh, que j'ai pu, euh, pu vivre il y a quelques mois. Donc euh, j'étais en plein début de grossesse, avec mon travail j'étais super stressée et euh, j'avais besoin de détente et du coup ben, euh, Ingrid m'a proposé de faire une séance à distance parce que du coup avec le contexte sanitaire... C'était super compliqué de pouvoir se déplacer, d'avoir accès à des, des activités de détente. Donc à distance depuis la Martinique, elle m'a permis de pouvoir justement euh, faire une, une séance qui a été beaucoup axée euh, sur la relaxation, qui a, qui a bien pris en compte en fait toutes mes attentes. Elle était vraiment à l'écoute euh, de ce que je ressentais et a, a permis aussi durant la séance tout se fasse en fonction de mon ressenti et euh, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Euh, donc si je dois recommander une séance de yoga à distance, je pense que c'est vraiment le bon plan. Alors, en plus, c'était adapté en fonction de ma situation. Comme je vous l'ai dit, j'étais enceinte, donc du coup, on était vraiment très très très attentive à, à comment euh, je me ressentais euh, dans certaines postures. Et, euh, et puis voilà, donc euh, c'était une super expérience que je recommande et puis euh, que je recommencerai même si euh, la grossesse est terminée mais euh, que, je, que je recommande à toutes les mamans aux futures mamans qui, euh, qui souhaitent euh, bénéficier d'un bien-être à domicile sans pouvoir se déplacer, se déplacer voilà voilà, bonne journée à vous